Ce matin, lors du discours sur l'état de l'Union par madame Van der Leyen, elle n'a pas prononcé une seule fois les mots paysans, pêcheurs, alimentation ou agriculture. Visiblement, cela ne fait pas partie de ses priorités. Pourtant, selon les Nations Unies, 2,3 milliards de personnes n'ont pas accès à une nourriture suffisante. 800 millions ont faim tous les jours. La politique agricole commune Continue de ruiner des dizaines de millions de familles paysannes dans les pays du Sud mais également dans ceux du Nord. La malnutrition ne touche pas uniquement les Africains ou des Asiatiques, elle est aussi une réalité pour des millions de, de nos concitoyens européens qui doivent compter sur la solidarité des associations pour se nourrir. Pour changer cette situation, il faut permettre aux paysans et aux paysannes du monde de vivre dignement de leur travail, de ne plus être concurrencés par des produits bradés sur les marchés mondiaux. La PAC ne fait qu'empirer les choses, la stratégie de la ferme à la fourchette n'aborde même pas ces enjeux. Il faut revoir les accords multilatéraux de l'OMC qui enferment dans une économie de prédation, de concurrence et de destruction. Nous devons stopper les accords bilatéraux euh, comme le Mercosur qui sont désastreux pour le climat nous devons nous employer à faire émerger la souveraineté alimentaire telle que Via Campesina l'a définie il y a plus de 25 ans maintenant.